Pycon Montréal 2014, nous sommes le deuxième jour avec Gaël. Salut Gaël Salut Donc Gaël, tu es le digne représentant aujourd'hui de la délégation de l'AFPI. Ah, je suis un des représentants de la congrégation AFPI, effectivement. La congrégation, oui. Oui, c'est ça. Donc l'AFPI, c'est euh, le Python User Group euh, francophone. On s'est élargi à la francophonie, donc c'est pour ça qu'on est là à Montréal. D'ailleurs, quand il a été décidé que Pycon soit organisé à Montréal il y a trois ans maintenant, on s'était engagé à ce que, si Pycon était à Montréal, on vienne en force, donc on est venu en force, on est à mon avis une bonne dizaine, voire un peu plus euh, représentants français donc, euh, à Montréal. Donc avec euh, tous les francophones justement d'ici aussi, ça fait une belle, une belle délégation. C'est ça, ça. d'ailleurs euh... ils sont bienvenus à l'AFPI, j'en profite, puisque euh, voilà, c'est... Euh... Euh, association fran francophone, Python, donc on a fait ça exprès hein, pour justement ne pas exclure les Québécois, les Suisses, les Belges, etc. On a beaucoup de Belges dans notre communauté d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont ici, euh, les contributeurs OpenERP, etc. Donc, euh, voilà. Ben, très bien. Et vos news alors au niveau de l'AFPI, justement Au niveau de l'AFPI, euh, on a un lieu où on organise régulièrement des événements qui vient de se créer à Paris, qui s'appelle Numa. C'est un, un grand bâtiment sur quatre étages où il y a plein de salles, etc. Et en fait, ils nous mettent à disposition un lieu pour faire régulièrement des événements. Donc euh, C'est assez récent, donc on vient de commencer ça. On a fait un, une petite conférence soirée de conférence sur les outils euh, de DevOps, donc euh, Ansible et SaltStack. Donc il y avait des, des talks très intéressants euh, sur ces deux softwares. Et euh, on a des projets donc, de recommencer ça sur d'autres thèmes régulièrement et aussi de faire euh, des formations, des choses comme ça. Enfin, euh, on va essayer de promouvoir le langage Python, entre autres dans ce lieu-là. On fait aussi euh, des f -Piro. Donc les f c'est des rencontres euh, bien souvent dans un bar où, voilà, où on fait euh, rien d'autre que de discuter. C'est du social euh, côté social du, du geek, quoi. donc c'est très agréable. On parle pas toujours d'informatique, des fois, pas toujours. D'ailleurs, on en fait un ce soir, si des gens voient ça Ça sera peut-être un peu trop tard. Je confirme que les apéros et pitons. J'étais hier à l'apéro à Montréal-Piton, au même endroit, d'ailleurs, au Benelux. c'est très bien. C'est plutôt sympa. Et je recommande aussi, bien c'est vrai que Numa, c'est un super local qui est géré par Paul-Richard Oui, entre autres. c'est Silicon Sentier, l'association. et Sentier, l'association, qui est située à Rue du Caire et qui est très, très bien. Un super endroit. Un hackerspace super sympa. Juste un petit mot pour finir sur les apéros, pour dire qu'on n'en a pas que, à parce que globalement, tous les événements euh, geeks français se passent à Paris. Mais on a aussi une communauté à Lyon où ils sont assez nombreux à faire de, des apéros. Et il y en a euh, parfois à droite, à gauche. Euh. Donc euh, voilà. D'ailleurs, on est très ouvert aux gens qui veulent en faire. Il faut savoir que souvent, on crée l'événement et les gens suivent de même. Donc il n'y a pas besoin de chercher des gens pour créer l'événement. Il faut créer l'événement et les gens se joignent à l'événement c'est sympa. Et donc, euh, tu, as aussi, tu, tu as aussi la, la chance d'être passionné par Python, mais de travailler dans Python, Python pour uh, pour Donc Tu fait. peux uh, bah, peut-être nous rappeler rapidement ce qu'est Biestec et, okay. et aujourd'hui un, si, bah, un peu mieux comprendre comment tu vous voyez les choses actuellement euh, par rapport à Python en France. Ok. Bah, c'est une petite coopérative d'ingénieurs. On est une petite vingtaine et notre activité est divisée en deux. On fait 50% de hosting. Donc hébergement d'applications en tout genre, même Java, PHP... On... Même ça Oui, oui, oui. oui. <rire> bon, en fait, c'est vraiment de l'administration ah, système, ouais, ouais. donc on, on héberge. Et on, on a aussi euh, la moitié de notre activité, qui est de faire du développement Python. Donc, euh, bah, voilà, on a des clients, on leur fait des projets bah, euh, typiques. Et euh, on essaye aussi de combiner les deux mondes là, à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on essaye de pousser nos admin -sys à se mettre dans Python en utilisant Ansible, qui est, euh, est l'outil qui nous semble le plus approprié pour faire... Euh, communiquer les gens qui font du développement et les administrateurs système, puisque c'est un langage qui n'a pas de magique, qui est assez lisible par tout le monde, y compris par les admin 6 qui sont d'habitude assez réfractaires aux outils de DevOps. Super, ben, merci beaucoup Gaël et à bientôt sur PyCon. Merci à vous.